Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui. Je voudrais remercier le pasteur André pour son invitation. aussi aussi pour votre présence aujourd'hui. Dans ces lieux, nous nous rassemblons pour que nous puissions avoir la communion autour de la parole de Dieu. Je pense comme notre sœur qui était ici et qui, qui le disait. Effectivement, comme nous avons besoin de cette parole, et la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient donc de la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ce jour qu'il nous a donné. C'est aussi un, un, un jour de grâce, qu'elle nous pouvons elle aussi reconnaître que c'est aussi la main du Seigneur qui nous a applaudis d'avoir ce souple de vie pour que nous puissions être rassemblés aujourd'hui en Seigneur. Je remercie vraiment de tout mon cœur le passé André parce que organiser de telles réunions, de telles rencontres pour que le peuple de Dieu soit rassemblé afin en fait de pouvoir avoir la communion autour de la parole de Dieu. C'est aussi une grâce, c'est aussi une bénédiction aussi. Puisse le Seigneur le bénir, le récompenser aussi et le bénir aussi son assemblée et aussi toute sa famille entière. Je suis venu avec mes euh, frères et sœurs de, de Bruxelles, si d'autres qui sont venus aussi de, de la France. Ils ont attendu effectivement que nous allions avoir aussi notre monde ici. Ils sont donc venus. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse pour les distances qu'ils ont aussi partout. Ces moments étaient pourquoi très important aussi pour nous parce que c'est le moment où nous avons besoin que le Seigneur notre Dieu puisse nous parler. Je pense que lorsque le euh, pasteur en vie, m'a appelé, il m'a part effectivement du heures qu'il avait de pouvoir avoir cette rencontre, Et aussi le thème qu'il avait réellement aussi voulu que nous puissions voir aussi ce qui concerne aussi la, la région je crois que la question qu'il a posée c'était qu'est-ce que c'est que le temple de gloire, je suppose que c'est ça je pense que il, dans son cœur, dans sa pensée il voudrait effectivement que le peuple comprenne effectivement ce que Dieu veut, parce que quand on parle du Temple, il s'agit en fait d'une habitation. Et je pense que la question qu'il a posée, que vous avez tous reçue, comme aussi sur les habitations que vous avez, était donc, qu'est-ce que c'est que le Temple de victoire, je pense que c'est ça qu'il a eu à pouvoir aussi poser comme question. Nous sommes heureux, parce que Lorsqu'une question est posée qui est en rapport avec les Saintes Écritures, nous savons qu'il y a toujours une réponse qui doit venir toujours de la Bible. Si la réponse vient de la Bible, alors nous savons que c'est la réponse qui vient de Dieu parce que la parole de Dieu est Dieu même Dans la question qu'il a posée, qu'est-ce que c'est que le temple de victoire, je pense que c'est cela nous pouvons d'abord regarder effectivement ce qui s'est passé dans le temps ancien. Il y a eu un homme du nom de, de David, dont tous nous connaissons. David était un, un, un berger, mais vraiment un homme qui, comme la Bible le dit, le Seigneur l'a dit, selon le cœur de Dieu. Il n'avait aucune intention de pouvoir être grand ou euh, être euh, considéré. Parce qu'il était tenté de paître, en fait les troupeaux de son père. Là, il était donc un berger qui était là de l'autre côté, oublié même. Alors, le jour où Dieu a voulu réellement avoir un roi pour son peuple, parce que Saül, il l'avait rejeté, donc il avait rejeté Saül, il voulait maintenant avoir un homme pour qu'il soit un roi sur Israël. Il a donc envoyé son prophète, effectivement, Samuel, dans la maison d'Isaïe, effectivement, il est parti là-bas pour qu'il puisse réellement euh, prendre celui que le Seigneur allait lui montrer. Et quand il est arrivé, effectivement, là-bas, le papa a fait sortir tous ses enfants qu'il considérait. Et lorsque euh, Samuel aussi a pu voir aussi le fils qui était grand, je crois que il lui dit, eh ben, celui-ci doit être effectivement celui que Dieu a choisi. Et quand il a regardé, effectivement, pendant qu'il a dit que être celui-là que Dieu a choisi, le Seigneur le reprend et lui dit, il dit, celui-là, je l'ai déjà rejeté. Et puis il a regardé tous les deux enfants, effectivement, il a vu que Dieu n'avait pas choisi aucun parmi eux. Et puis bon, il pose la question au Père, mais est-ce là tous les enfants Le Père qui le reprend en lui disant, oh, non, non, non, il y en a un qui se trouve quelque part là-bas. Il dit, non, faites-le venir. De manière à ce que nous puissions voir ce que le Seigneur va dire. Et puis, on l'a fait venir David. Et quand David est entré, c'est à ce moment-là que le Seigneur a dit Celui donc que je vais choisir. il faudra le rendre roi, roi. Donc, il n'avait pas cette intention de devenir roi, il ne cherchait pas, il s'occupait simplement des choses de Dieu. Et Dieu avait dit David est un homme selon mon cœur. C'est donc cela qu'il est devenu donc roi. Et quand il est devenu roi, effectivement, on a vu que Dieu avait vraiment fait un choix juste à l'endroit de David. Comment il se comportait, même étant roi, effectivement, l'humilité, la simplicité qu'il avait, effectivement, et comment il aimait son Dieu. Jusqu'à ce que maintenant, il a pu avoir un fils. Là, il y a eu aussi un fils du nom de Salomon, et tant d'autres aussi, effectivement, absents. Mais maintenant, Salomon et David avait dans son cœur de pouvoir bâtir, effectivement, une maison pour Dieu. Ça, c'était réellement le désir d'un homme qui aime son Dieu, c'est de pouvoir réellement lui donner un endroit où on peut l'adorer facilement, parce que depuis que les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, effectivement, l'âge de l'Éternel allait toujours de temps en temps, de lieu en lieu. Donc David voulait que ça soit un endroit où le peuple pouvait donc se retrouver. Et quand il a eu cela à cœur, hein, et voilà que il apparaît cela au prophète Nathan, mais les Seigneurs veulent effectivement pour. Dire que non, ce n'est pas toi, David, qui ne bâtira donc une maison. Et ce sera le fils qui sortira de tes entrailles. Effectivement, Salomon que Dieu donc avait choisi pour bâtir effectivement un temple. Voilà que Salomon est devenu roi à la place donc de son père David. Et là maintenant, le désir aussi qu'il avait dans son cœur, comme Dieu voulait qu'il le fasse, il est arrivé à pouvoir bâtir cet temple. Oui, effectivement, qu'ils ont eu à pouvoir avoir. Lorsqu'il a bâti les temples, effectivement, il, il s'est tenu donc devant le peuple de Dieu, aussi à genoux, et, et levant ses mains vers le ciel. Et là, il a prié, Dieu, et, il lui a dit, Seigneur, tu avais fait la promesse à, à ton serviteur David, mon père, que c'est là donc son fils, effectivement, qui sortait en travail, qui te bâtirait effectivement une maison. Aujourd'hui, tu l'as accompli. Et pendant qu'il priait, il dit, mais Seigneur, quelle maison pourrais-je moi te bâtir pour que toi, le Dieu Très-Haut, tu puisses réellement t'habiter Voici donc, les cieux, les cieux ne peuvent te contenir. Qu'est-ce que l'homme peut arriver à pouvoir construire pour que toi, tu puisses habiter Donc c'était un lieu que cet homme ici avait donc bâti pour que le Dieu Très-Haut, le Dieu Très-Haut, du ciel, créateur des cieux, c'est la terre. Parce que la Bible dit de lui que le ciel que nous voyons est son trône. Et la terre où nous sommes est son marche-pied. Alors quelle est la maison qu'on peut donc lui bâtir, lui, pour qu'il puisse réellement entrer dedans donc ce temps, lorsque il a prié ainsi, il a imploré Dieu pour que, d'abord lui montre effectivement que nous sommes que des hommes, ce que nous pouvons faire, Seigneur, nous te demandons la grâce d'agréer. C'est pour il dit, Seigneur, cette maison qu'on t'a bâtie, c'est pour que ton peuple se rassemble pour te servir, toi. Quand ce peuple euh, serait dans la captivité quelque part, il le laisse regarder vers cette maison et qu'il prierait. Alors entends la prière. C'est comme ça qu'effectivement, que le temple a été donc ériger pas pour que quelque chose d'autre soit fait là dedans. Donc ce temple était donc construit pour que le peuple de Dieu puisse se retrouver pour adorer leur Dieu et que ce Dieu était appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et comme vous le savez, effectivement, comme Moïse qui était celui qui l'a fait sortir de l'Égypte, effectivement, il est là dit, dans l'Éternel, au chapitre 6, il dit ceci, écoute ô oh Israël, l'éternel notre Dieu est unique, Seigneur. Amen. Tu n'auras point d'autre Dieu devant sa face, tu l'auras lui seul et tu lui serviras de tout ton cœur, tu t'attacheras à lui, tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout son âme, de toute ta foi, de toute ta pensée et de toute son être. Donc Israël savait une chose que le Dieu d'Abraham, le Dieu de leur père, qui est devenu leur Dieu, était un seul. Amen. Et il a dit dans Isé 43, il dit, mais avant moi, avant moi l'éternel Dieu, il n'a point été formé de Dieu. Il dit, près de moi, il n'y a pas de Dieu. Après moi, il n'y aura point de Dieu. Je suis le seul et l'unique Dieu. Alors ce peuple savait une chose. Que le Dieu qu'il priait et qu'il servait, il n'était pas comme les autres dieux. Parce que les dieux des nations, ils avaient des yeux mais ils ne voyaient point. Ils avaient la bouche mais ils ne parlaient point. Mais le Dieu d'Israël, il a les yeux mais il voit. Il a la bouche et il parle. Il a les oreilles il entend. Alléluia Ce que le Saint des Écritures nous montre effectivement, ce que... C'est si Dieu qui leur a montré que j'ai des yeux et je vois et les oreilles et j'entends parce que lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte alors qu'effectivement Pharaon dominait sur eux il disait ce sont des hommes de rien du tout comme aujourd'hui quand on vous regarde aujourd'hui ils perdent leur temps mais vous ne perdez pas votre temps parce que vous servez les dieux vivants et Dieu veille sur vous et pendant qu'il dominait sur ce peuple effectivement Dieu vint vers Moïse. Qu'est-ce qu'il lui a dit Il dit, j'ai entendu Amen. les cris de mon peuple. Et je vis aussi la souffrance, en fait, effectivement, dans laquelle il se trouve par l'oppression. Oh. C'est pourquoi je suis désolé. Oui. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un Dieu qui est vivant. Amen. Ce n'est pas un Dieu de mort, Amen. mais c'est un Dieu de vivant. Amen. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu de vivant. Amen. Et c'est ainsi qu'il vint et dit « Je suis venu le faire sortir ». La grâce que ce peuple avait par rapport aux Égyptiens, effectivement, qui adoraient des divinités de avec des têtes d'oiseaux, des têtes de veaux, ainsi de suite, c'est que c'est Dieu qui avait parlé à Abraham, il pouvait maintenant le voir en action. Et quand il disait qu effectivement que le peuple d'Israël, qu'il allait sortir et qu'il endurcissait le cœur de Pharaon, Évidemment, Pharaon, lui, quand Moïse venait pour dire, laisse aller le peuple de Dieu, non, il dit non, ce sont mes esclaves, ils doivent rester. Et il, en coeur, il a dit aussi son cœur, effectivement, ne m'a pas laissé partir. Pourquoi Parce que Dieu voulait démontrer au peuple d'Israël que ce Dieu, effectivement, qui est leur Dieu, il devra juger ses oppresseurs. Donc Pharaon ne pouvait pas rester impuni. Pharaon devait être jugé. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je jugerai la nation à laquelle il serait donc asservi. Donc il n'est pas partie sans que l'Égypte soit donc juste. Voilà pourquoi les jugements ont commencé. Et c'est Dieu qui leur a montré aussi que je me souviens toujours de la parole que j'ai prononcée. Amen. Vous pouvez oublier, mais ce que moi j'ai dit demeure effectivement ce que j'ai dit. Et je me souviendrai toujours parce que dans Jérémie chapitre 31, chapitre 3, pardon, verset 11 et 12, il dit Que voit-il donc Jérémie Et Jérémie lui répond Il dit Mais je vois une branche d'amandier. » Et le Seigneur dit à Jérémie Tu as bien vu parce que moi, je veille sur ma parole. Amen. Donc, ce que Dieu a déclaré, il veille certainement Hallelujah. sur cette parole pour l'accomplir, pour démontrer que la parole que lui prononce a la puissance et aussi la vie. Et quand elle sort, elle doit s'accomplir. Et comme il avait dit effectivement à Abraham dans Genèse au chapitre 15, je pense que c'est cela. Si vous voulez, vous pouvez peut le lire, parce que je cite, mais ne lisons pas, je voudrais qu'on lise dans Genèse. Je pense que c'est cela. où oui, il faut faire comprendre Abraham en rapport avec effectivement sa, sa descendance qui allait être asservie dans le pays étranger. Alors, disons, je pense que cela, Genèse chapitre 15, il dit ceci, verset 13, Genèse 15, verset 13, il dit, Et l'Éternel dit à Abraham, Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis et les obtinera pendant 400 ans. Mais, verset 14, Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. « Toi, tu iras en paix vers ton père, tu seras enterré après une heureuse vieilleuse. Amen. Amen. » Et quand Dieu parle, effectivement, il est très précis dans ce qu'il dit. Parce que Dieu ne parle pas pour faire du bruit, mais quand il parle, il sait que la parole qu'il a fait sortir de sa bouche, et là en elle la vie et la puissance pour se transformer, pour s'accomplir exactement dans le contexte dans lequel Dieu l'a dit. Il a dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Si vous lisez les saintes écritures, vous verrez quand les enfants d'Israël sont sortis effectivement, on leur donnait des vases d'argent. Ils ne sont pas sortis mais vite. Non, les Égyptiens, ils ont déprimé les Égyptiens, tous leurs trésors, ils ont donné à ce que Dieu l'a dit. Et c'est ainsi qu'en son temps, effectivement, il ne voulait pas penser que, effectivement, c'était une illusion. Parce que la Bible dit que lorsqu'ils sentirent au devant eux, le Seigneur Dieu marchait la journée sur la colonne de nuée et la nuit, effectivement, sur la fonte des colonnes de feu. Et c'était lui qui prenait soin d'eux tout au long du chemin pour le conduire dans le pays de la promesse. Donc, les Dieu d'Abraham n'était pas un dieu qui était inconnu, en fait, au peuple d'Israël. Et ceux qui avaient marché avec dans le désert, effectivement, ils avaient expérimenté aussi la puissance et l'autorité de sa parole. Et quand ils avaient soif sans eau, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Et le rocher demandait de l'eau. Et ça, ils ont vu effectivement des choses surnaturelles. Donc ils avaient réellement l'assurance que le Dieu qu'ils servaient et qui était avec eux, c'est un Dieu tout-puissant. Jusqu'à ce qu'il a produit, ce qui devait arriver dans le pays de la promesse, effectivement, dans ces pays-là. ils sont entrés en ayant réellement connaissance il n'avait que ce seul vrai Dieu qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, l'unique, effectivement, qu'ils devraient adorer, parce que Dieu leur avait dit « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, tu voudras que le Seigneur, lui, seul. C'est pour ça, ayant bâti donc ce temple, effectivement, comme Salomon l'a fait, parce que c'était dans le pays du repos, le pays de la promesse, effectivement, c'était pour que ce peuple qui avait la foi en cet unique et, et seul Dieu puisse se retrouver dans un lieu où, dans lequel il pouvait adorer ses dieux, mais adorer ses dieux comment Pas comme eux, ils pouvaient penser, parce que pour que ces dieux soient adorés, il fallait qu'il montre au peuple d'Israël comment il pouvait s'approcher de lui. Parce que l'adoration, ce n'est pas vous qui vous adorez vous-même. Mais l'adoration, c'est que nous adorons Dieu. Je ne peux pas adorer Dieu de la manière dont moi je pense. Il faut que j'adore Dieu de la manière dont Dieu veut que je puisse l'adorer. Et de quelle manière il voulait que je m'approche c'est pourquoi, je suis allons un peu plus loin, nous pouvons voir qu'effectivement, que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était avec la, la femme, au prix la femme samaritaine, quand elle a commencé à pouvoir lui dire, oui, vous vous dites qu'il faut être à Jérusalem pour adorer, il dit, la femme lui dit, mais vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, l'heure vient, et il est des avenirs, où les vrais adorateurs, adorons Dieu en esprit et en vérité sont ceux-là que Dieu désire et cherche, effectivement, parce qu'il ne cherche pas de soi-disant adorateurs, Amen. mais des vrais adorateurs. Amen. Et comme il est Dieu, il dit, voici les conditions qu'il a posées pour que quand il te regarde toi, tu sois un vrai adorateur, Amen. et que Dieu t'agrée. Parce qu'autrement, tout ce que tu vas faire, c'est pour ton plaisir à toi, Amen. Dieu ne peut pas t'agréer, mais pour qu'il t'agrée, toi, voici la condition. Il dit pour moi, le vrai adorateur que moi je veux, il faut qu'il puisse m'adorer en esprit Amen. et aussi en vérité alors qu'est-ce que c'est que la vérité ça c'est ce que Pilate a posé la question lorsqu'on a amené cet homme de Galilée lié devant lui parce qu'il dit mais tu vois vous connaissez la suite de 29. et il dit mais, mais, mais, mais je suis né puisque tout le monde pourra être à la vérité vous connaissez cela non et puis il dit mais qu'est-ce que c'est que la vérité ah oui Pilate voulait savoir qu'est-ce que c'est la vérité, parce que Dieu lui-même aime ceux qu'il adore en esprit et en vérité. C'est pour ça, que dans Jean champ 17, 17, effectivement, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière, effectivement, il a dit sanctifiez les par ta vérité. Ta parole à toi est la vérité. Et tout ce que nous pouvons faire, effectivement, pour Dieu, pour que Dieu l'agrée, parce que la Bible dit que. Oui, nous savons qu'au commencement était la parole, Jean chapitre, euh, ah, je chapitre 1, au, au commencement était la parole, merci pasteur, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et nous avons lui encore compris que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Donc Dieu ne fait rien sans sa parole. Et tout ce qu'il fait, fait, il fait cela conformément à ce qu'il a déclaré. Donc, moi qui suis croyant, si je réalise que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole, donc ce qui est important pour moi, c'est que si je dois faire quelque chose, il faut que je consulte la parole. Amen. Parce qu'en dehors de la parole, si je fais que en dehors de la parole, Dieu ne peut pas m'accueillir. Pourquoi Il a dit, sanctifie-le par ta vérité, Amen. ta parole est la vérité. Amen. Il a dit aussi quelque part dans mon main, que tout homme, moi y compris, soit que lui pour matin. Mais Dieu seul, sort du pauvre. Donc, ce qui me dit que pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, et pour moi, l'absolu, ce n'est pas le prédicateur. L'absolu, c'est la Amen. parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que la parole dit, sur laquelle ma foi doit se focaliser. Amen. Si la parole dit A, alors je dirais aussi A. Amen. Si elle dit B, je dirais aussi B. Parce que l'homme peut me dire ABC. Mais qui disent les Saintes Écritures. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu l'a dit dans Jérémie, au chapitre 3, il dit Moi ici, je veille. Mais je veille, mais sur quoi est-ce que je veille Il dit Mais je veille sur ma parole. Je ne veille pas sur quelque chose d'autre. Et là, merci beaucoup. Merci Et si vous remarquez très bien, je pense que vous pouvez tenir avec vous, Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Jérémie, chapitre 1, verset 11, il dit La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots Que vois-tu donc, Jérémie Je répondis Je vois une branche d'amour. Et l'Éternel me dit Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Donc, si nous comprenons bien ce que nous venons lire, effectivement, nous comprenons que. Le Dieu du ciel, lui, il ne pourra jamais veiller sur ma parole à moi. Non, non il ne va pas veiller sur la parole d'un prédicateur, non. Sur la parole d'un prophète, non. Il ne va pas y veiller, il veillera sur sa parole. Amen. Donc le prédicateur est censé prêcher la parole Amen. de Dieu. Alléluia, pour que je prêche la parole de Dieu, parce qu'elle n'est pas mienne, Amen. pour que je la prêche, il faut que je la reçoive. Amen. C'est le que c'est Moïse, quand il est sorti, il n'est pas venu, il dit, « Ainsi parle Moïse. » Non, il reste accompli. Alors le peuple a dit, « Ainsi parle Moïse. » Mais tu parles, okay, well, Qu'est-ce qu'on attend toi, Moïse Mais quand ils entendaient, Ainsi parle l'Éternel, le respect. » Pourquoi Parce qu'il est le haut Si lui dit, la chose arrive, que Dieu dit que le grâce que nous avons cela nous a été mis par écrit aussi c'est mis par écrit, c'est pour que nous apprenions comment réellement nous approcher de ces dieux et comment effectivement aussi le servir, il n'y a personne mon frère et ma soeur qui soit parmi nous ici qui voudrait un jour aller en enfer. il n'y en a aucun chacun de nous tous ici tous nous voulons aller au ciel tous nous voulons vivre avec Dieu éternellement. Amen. Mais ce n'est pas moi qui peux t'envoyer vers Dieu. C'est lui qui peut te recevoir, c'est Dieu lui-même. Aussi, je dois aller vers Dieu. Je dois réellement écouter ce que Dieu dit. Amen. Parce qu'il s'agit de ma destination. Amen. Alléluia. Or, oh, ce que Dieu dit, mais il a mis dans sa parole. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Pierre au chapitre 1 qui est aussi important pour nous, pour le temps, de temples, effectivement, si j'étais en même fois. Deux pierres au chapitre 1, je pense que c'est cela. Deux pierres au chapitre 1. C'est ça, monsieur. Et verset verset, verset... verset 19, Verset 19, il dit, Deux pierres au chapitre 1. Chapitre 1, verset 19, il dit, c'est Pierre qui parle, il dit, « Et nous, nous tenons pour d'autant plus certaines la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lit obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Verset 20, c'est là que je veux votre attention. Il dit, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Pourquoi Parce que car ça n'a jamais été par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Et les anciens ont parlé de la part de Dieu. Alléluia Donc, ça n'a pas été que je viens et puis je veux vous dire, non, je n'ai rien dit. Parce que si aujourd'hui nous sommes rassemblés, c'est parce que nous voulons attendre ce que Dieu dit. Parce que mon âme, ce que je suis, ne peut pas se baser sur ce que le prédicateur dit. Non. Mais sur ce que Dieu va me dire au travers du prédicateur. Est-ce que vous avez saisi la chose Amen. Et c'est pour ça, effectivement, que cet homme a dit que c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a dit à la femme, « Le vrai adorateur adore Dieu Amen. en esprit Amen. et en vérité. » Donc nous voulons avoir la vérité et aussi avoir le Saint-Esprit. Pourquoi Parce que le vrai prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, oui. c'est sûr et certain. C'est pourquoi, quand vous irez chez vous, regardez le livre d'Apocalypse, chaque fois que le message a été donné, à la fin on dit que c'est lui qui a des oreilles. Alors, entendre qui Ce que le prédicateur dit, non, non. non. ce que l'Esprit dit. dit aux Églises. Oui, mais... Donc nous devons écouter ce que l'Esprit dit. C'est pourquoi, quand le prédicateur se tient, il faut que le Saint-Esprit remplisse le prédicateur. Alors nous avons besoin de quoi Nous avons besoin de la parole de vie mais qui donne, qui est-ce qui donne la vie dans la parole Eh bien, c'est les gens dans la parole, n'est-ce pas Eh bien, les gens, c'est Christ dans la parole. Les gens, c'est l'esprit dans la parole. Donc, nous avons besoin de cette vie dans la parole. Pour que, quand moi et toi, nous le recevons, alors nous soyons changés. Le temple a été bâti non pas pour que le peuple fasse comme bon lui semble dans cet endroit, mais pour que le peuple puisse trouver grâce aux yeux du Seigneur, lorsqu'il entrerait dans ces lieux, de manière à ce qu'il apprenne effectivement de ces dieux ce que Dieu, c'est comme ça qu'il est en soi, en fait, ça va comment se comporter, comment faire effectivement, de manière à ce qu'il apprenne que Dieu, il veut ça, il veut ça, il veut ça, voilà comment on peut faire, c'est comme cela qu'on peut voir dans l'Ancien Testament, on, on offrait des, des, des, des veaux, on offrait effectivement des brébis. Ce n'était pas venu dans la tête de, de, de, de, de, de, de, de, du peuple, non. C'était Dieu qui a ordonné ça. Mais on devait donc instruire au peuple de quelle manière, effectivement, on devait offrir ces brebis-là. Comment on devait agir, effectivement. Parce que la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Donc, il faut qu'il soit instruit de telle sorte qu'effectivement, qu'il ait la connaissance de la vérité et qu'il puisse maintenant servir son Dieu dans la vérité. Le Seigneur l'a dit. Il avait ce qu'il avait cru quand il avait prêché. Et puis il, il se tourne vers les gens qui avaient dit, si vous vous demeurez dans ma parole, Amen. De vous connaîtrez la vérité. Amen. Il avait dit, hein, si vous demeurez, donc, il faut d'abord recevoir la parole. Amen. Et s'y approchez maintenant, alors la révélation vient. Si vous demeurez dans ma parole, d'abord vous la recevez avec respect, avec confiance, effectivement, parce que c'est la parole du Dieu, par la parole des hommes. Alors, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Parce que si je ne sers pas Dieu comme Dieu le veut, je suis esclave de quelque chose d'autre. Oui. Moi, je vais être esclave de Dieu. Alléluia Vous pouvez être esclave de l'Homme d'Histoire être nier d'un esclave. On ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Je dois en avoir un. C'est Celui-là, c'est celui qui m'a sauvé. Et c'est pour ça que je dois connaître la vérité. Et quand tu connaîtras la vérité, alors tu seras libre, mon frère et ma soeur. Tu marcheras avec assurance. Tu dois aller que même si mon corps et est déjà dans la terre. Je le ferai. Alléluia. Pas quelque d'autre, pas quelque chose. Mais, Mais mes yeux moi. Pourquoi parce qu'il est mort et amen. Il s'est révélé à toi. Oui, Alors tu as cette assurance qu'effectivement que ni oui, que, la mort ni quoi que ce soit oui, il oui. ne pourra jamais rien faire. Oui, pourquoi? Parce que je sais où je oui, me Parce que pour moi le Jésus de la Bible n'est pas une histoire. Non. Il est une oui. réalité pour mon âme. Donc là effectivement, c'est pourquoi les juifs qui regardaient, ils avaient récemment appris effectivement, comme a radis là mais et puis dit, oh, oh, oh, stop, stop, stop. Hein. Nous n'avons jamais des personnes et personne. Du coup, là, ils étaient là. Des traditions, des ceci, des cela. Il dit, mais je suis venu vous libérer. Et voilà effectivement, la conversation leur montra maintenant la position, juste effectivement, de quelle manière en réalité Dieu voulait. Parce que, puisque. Voyez-vous ce qui était, ce que dans l'Ancien Testament, même le temple qui était donc bâti, si vous prêtez attention, et, et aussi ce qui s'est fait dans ce temple, effectivement, le peuple devait apprendre à voir la crainte. Mais en fait, ce temple-là, et les sacrifices qu'on faisait effectivement, c'était un type Oui, la Bible dit effectivement que tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament était l'ombre, l'ombre, l'ombre des choses à venir. donc la réalité est en Jésus Christ donc Jésus Christ est l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé quand on parlait effectivement même de la nuit au c'était un titre parce que quand Jean-Baptiste est entré en scène, il dit celui qui vient après moi, il est avant moi, il est avant moi il est plus grand que moi est-ce que vous avez entendu ça il dit moi Jésus mais celui qui vient après moi, il est avant moi plus grand que moi je ne suis même pas dit de délier le poids ses souffrir. N'est-ce mmh. pas vrai Amen. Et quand il a dit, quand il a fait, qu'est-ce qu'il a dit Il dit, voici donc mmh. qui L'agneau mmh. de Dieu. Dans ce testament, ils ont fait l'agneau, mais en fait, c'était en population, de l'agneau qui devait venir. Donc tout ce qui se faisait là, c'était simplement l'ombre. Et c'est pourquoi vous remarquerez une chose que l'apôtre Paul dans le livre de, je pense, de, ou je pense, au chapitre 10, je pense que c'est cela, lorsqu'il prend effectivement la loi, et tout ce qui est fait effectivement dans la loi, dans les temples, tout cela, effectivement, tout ce qui s'est passé, il dit une chose ici, regardez bien, l'hébreu au chapitre 10, pour que nous comprenions aussi effectivement par rapport avec le de en question, l'hébreu au chapitre 10, je pense ici, verset 1, il dit. En effet, mmh. effet, la loi, écoutez bien, qui possède une ombre de bien à venir. Vous entendez ça mmh. Une ombre. Quand on parle de l'ombre, parce que ici si nous sommes dans la salle, je le me mets là. Vous regardez là, effectivement, vous voyez l'ombre. Donc, la loi était une ombre. Mais pourtant, regardez très bien, mais ils ont vécu, effectivement, dans la loi ici. Vous voyez ça Et là, je suis ici, et l'ombre là, donc là, c'était en fait... La loi, c'est là qu'il serait avec effectivement. Et, il dit la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses. Quand vous avez l'ombre, ce n'est pas la réalité que vous avez. Avec l'ombre, c'est plus ou moins à peu près. Mais ce pas vrai C'est la Bible dit, non Il dit ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la. Perfection. Et Paul, bon dans Galat, celui de mais il dit La loi était un pédagogue. Pour nous, nous montrer effectivement pourquoi Pour nous conduire à qui À Christ. Amen. Donc, on ne pas s'approcher. On Seigneur, pourquoi ceci nous a été donné Il y a un but quand Dieu fait quelque chose. Amen. Ah, si Dieu veut atteindre son but Et puis, il continue ici en disant Il dit, Mais oui Autrement n'aurait-on pas cessé les offrir, puisque ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés, mais les souvenirs de péché les devenaient chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de hors des péché. L'homme qui venait dans les temples, effectivement, oui, pour adorer son Dieu, il sait, il était quelqu'un qui était quelque part, il avait volé la vache de quelqu'un. Mais il sait qu'il faut que j'aille dans la maison de Dieu. Pour confesser, pour effectivement prier que Dieu me pardonne. Alors il venait avec son agneau contre dit. Il venait vers les sacrificateurs. Il dit, et alors qu'est-ce qu'il faisait Il devait poser ses mains sur cet agneau. et confesser maintenant, comme ça, parce que la Bible dit que certainement, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors il devait poser ses mains maintenant. Et maintenant, cet agneau qui n'avait rien fait, innocent, qui portait son œuvre là-bas, il doit mourir à la place de cet homme-là. Ah oui, on appelait, on appelait, on appelait, les innocents. Et puis, on coupait la tête, les sanges, j'y Ah, qu'est-ce que la Bible dit que le, le péché de cet homme-là, qui était rentré même dans les temple là, de Salomon, et qui priait effectivement, et puis demandait effectivement pour se donner, ce péché à lui, était couvert. Vous <coughs> savez, quand on dit couvrir, c'est comme le micro ici. Il est là. Ça, je prends ça, et je le couvre, quand j'ai couvert comme ça, vous ne le voyez pas, non. mais il est toujours là. Oui. Amen. Amen. Dans cet temps là, il est venu, il, il était, son cœur était un cœur d'un voleur, il ne peut pas ne pas voir une vache de quelqu'un sans qu'il ait décidé d'aller le voler, alors quand il a volé, alors il sent la culpabilité, ah Seigneur est pitié, il faut que j'aille à la maison du Seigneur avec l'agneau, il est fière. Et on coupe la tête du taureau, des veaux, effectivement, et les sangs giglés, effectivement. L'homme sort de cet endroit. Quand il est sorti, eh bien, le péché couvert, il a toujours en lui le même désir. Amen. Même en sautant de la maison des dieux, effectivement, pour l'avoir chanté. Quand il sort, il voit la vache de quelqu'un. Il voit la vache de quelqu'un. Il passe effectivement quelque part. Le désir de voir voler reviennent. Rapidement, vite. Ah oui, constamment. Vous voyez, les sangs des taureaux et des bouts ne peuvent jamais ôter le Parce que le sang d'un taureau, le sang d'un veau, est inférieur au sang d'un homme. Un animal ne peut pas prendre ta place à toi, mais c'est un substitut pour un temps. Et la Bible dit que l'autre Christ entra. Alléluia. Il est il sacrifie en Dans le rouleau de l'histoire, il est question de moi. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. En Dieu de cette volonté, il avait en perfection tous ses sont sacrifiés. Pour moi, Jean-Baptiste a dit Voici la loi de Dieu. Il va. Alléluia, alléluia, gloire oh, à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, quand Dieu t'a pardonné, il n'y a plus de péché. Alléluia Oh, quand Christ est venu en toi, maintenant tu peux vivre une vie saine. la pensée du péché est Alléluia. En l'ombre de choses, la réalité est en Christ. Aujourd'hui, toi mon frère, si tu rentres effectivement dans ce temple-là, tu ne vas plus sortir la même personne. Amen. Amen. Amen. Quand tu rentres dans ces temple-là, c'est plus la même chose que la temple ancienne. Où tu rentrais, tu sautais le même société-là, le même désir de voler, de faire cette était là Mais là, quand tu entres dedans, Amen. la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, Alléluia Il est une nouvelle création Les choses anciennes sont complètement passées Parce que toutes choses sont devenues nouvelles Amen Oh mon frère et ma soeur Ici, il ne s'agit plus de ce que l'homme va faire, ce que l'homme peut amener à Dieu. Maintenant, il s'agit maintenant de ce que Dieu a fait pour l'homme C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes sauvés par grâce. Dans le livre des Corinthiens, nous, Ephésiens, je pense, nous sommes sauvés par grâce. Ah oh, oui, je donne au chapitre 2, nous, nous allons prier parce que je pense que je vais laisser la place aussi. Ephésiens au chapitre 2, regardez. Eh, regardez, Ephésiens au chapitre 2, il dit, <rire> oh que si on nous t'a C'est tellement... Et chapitre 2, il dit, Regardez verset, verset, verset. Oui, bien, mais Mais, mais, mais que, comment vous faites verset 1? Regardez. Éphésiens 2, verset 1. Il dit vous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce mots mm. selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, dans le Fils de la réveillée. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et, et de nos pensées. Et Nous étions par nature des enfants des colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, mm -hmm. nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Yeah, Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans lieu de Céleste en Jésus-Christ. Yes. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infini richesse de sa grâce par sa beauté envers nous en Jésus-Christ. Verset yeah. 8. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Yeah, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Alléluia. Même la foi pour croire en Dieu, il te les donne pour que ce soit une foi véritable qui croit en un Dieu véritable. Pas un multiple Dieu, mais un unique Dieu. Le seul vrai, le seul véritable. Et puis il continue maintenant, il dit, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se connaisse. Vous suivez Il dit, il dit, mais c'est comme ça, il dit, mais car nous sommes son ouvrage. Donc maintenant, nous sommes taillés en Christ notre Seigneur. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que toi tu as fait Non, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà en fait ce que le Seigneur Jésus, quand il regardait, cet homme de la gloire hein, qui était venu vers lui d'aimer, Nicodème, qui lui dit, oh, rapide, rapide, rapide, rapide, oh, oh. Nous ici, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que ce que tu fais, personne ne peut le faire. À moins que Dieu soit vraiment avec nous. Il le regarde et il dira, Nicodème, je vais te dire quelque chose. Si un homme mérite de nouveau... Il ne peut même pas entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'est de nouveau, si un homme n'est de, si de nouveau, il ne peut même pas, même pas, même pas saisir les choses de Dieu. Nicodème, qui était un docteur de la loi, qui dit, mais <coughs> je n'ai pas bien entendu, il lui dit, si un homme n'est de nouveau, je crois que dans son cœur, il mais je viens par respect vers toi. Je veux te montrer, je te considère quand même. Et maintenant tu me parles comme si, je ne sais pas moi. Parce qu'il dit, mais alors Rabbi dit moi, il faut donc que je rentre dans les sein, dans le ventre de ma maman. Vous voyez, je suis déjà vu comme ça, ma mère, j'ai depuis. Il dit, moi je dois rentrer dans le ventre de ma mère. Rabbi, je ne sais même pas quel enseignement tu nous mais je rentre dans le de ma mère pour mettre de nouveau. Vous voyez mon frère et ma soeur, quand un homme est charmel, il ne peut pas comprendre les choses de ce Si tu demeures sous la roi, tu ne peux pas comprendre la grâce. Amen. Pour comprendre la grâce, il faut d'abord recevoir la grâce. Amen. Vous savez, imaginez. Imaginez un homme qui est dans une église. Qui dit, Puisque toi, tu as volé la vache de tes voisins. Je donne l'exemple, écoutez-moi, on dit, selon les rites, les dogmes, effectivement, de l'église, comme, effectivement, il faut d'abord que tu frottes 150 fois le, le sol de l'église. Et non seulement cela, après avoir frotté 150 fois, et tu dois venir tous les samedis à 6 h du matin, pendant au moins 3 mois, frère des genoux salut Marie, là dans le coin. Et quand tu as fini de ce coin-ci, je vous salue Marie, il y a un autre coin là-bas pour notre Père qui est reçu. Donc trois mois, je vous salue Marie, trois mois, notre Père, ça fait six mois. Et quand tu as terminé cela, juste derrière là, il y a un petit coin là, encore trois mois pour le Saint-Esprit. Il faut que tu adresses aussi les prières, les supplications pour qu'il te donne aussi le pardon. Maintenant, cet homme ou cette femme, puisqu'il veut obtenir les paroles de Dieu, il va le faire. Et maintenant, écoutez, frère, dès qu'un jour, il entend que la parole de Dieu lui fait comprendre une chose, que par les sacrifices que le Seigneur a accomplis à Golgotha, le sang qui a été versé, et par ce sang maintenant, le Seigneur, notre Dieu, a accordé le pardon à celui qui a réellement péché et qui a réellement manqué à l'endroit des dieux. L'homme entend une telle parole, effectivement. Souvenez-vous, vous avez un peu bizarre ce que j'ai dit, effectivement, mais souvenez-vous, frère et soeur, vous savez où se trouvait Corneille, n'est-ce pas Corneille n'était pas un, un juif. Corneille était un païen. Et tous ceux qui étaient avec Corné comme ses amis, effectivement, étaient aussi des patrons, des gens qui venaient de Rome, ici, c'est pas ses amis. Mais Dieu envoie son anse vers Corné et il dit Fais venir tel homme du nom de Simon, Pierre, effectivement, il viendra chez toi, il t'annoncera les choses par lesquelles tu seras sauvé. Vous vous souvenez, non Quand Pierre est arrivé chez Corné, Corné lui a dit Mais nous, nous attendons, il a fait venir ses amis. Ses amis, ses amis, ses amis. Ses amis qui étaient là, effectivement, et qui vivaient, effectivement, les choses. Dans leur vie, effectivement, ces jours-là, ils ne savaient pas à quoi s'y attendre, effectivement. Mais quand Pierre est venu dans la maison de Corneille, il a commencé à pouvoir prêcher la parole. Il dit, il a annoncé une chose, regardez quelque chose qui s'est passé dans Acte au chapitre 10 avec vous, pour que vous compreniez ce que c'est que la grâce à Regardez bien. Acte au chapitre 10, vous allez comprendre. Acte 10. Voilà. Mmh. Lisons à partir du verset. Euh 34. Alors, Pierre ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui agréa. Il a donc envoyé la parole au Fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé à gagner, à la suite du baptême que Jean a prêché « Vous savez comment Dieu a au moins du Saint-Esprit et de force que Jésus de Nazareth, qui allait lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en les pendant au roi. » Ils écoutaient tout ça. « Dieu a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais au témoin de son cœur Dieu, à nous qui avons mangé, lui, avec lui, après qu'il fût ressuscité des morts. » Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi par Dieu juste de vivre et de mort, tous les prophètes, verset 43, tous les prophètes, rendent-lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit quoi Par son nom, le pardon de péché. Et quand Pierre a prononcé encore ses mots, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Donc, ces hommes ont entendu que nous avons le pardon de péché simplement en croyant en lui, pas en faisant des sacrifices à, vous, à moi, seulement par son nom. Je reçois, mais c'est une grâce. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce que quand les frères dans la Judée ont appris que Pierre était chez Rone, effectivement, ah, ils n'ont pas été très contents. Il dit, mais comment est-ce que. Pierre pouvait rentrer effectivement chez, chez ceux-là, effectivement, et qui sont effectivement des, des, des païens, parce que normalement, le païen n'était pas les endroits où on pouvait réellement aussi accorder effectivement, d'entrer effectivement dans un lieu comme celui-là. Et, et ça, Pierre leur a dit effectivement, mais pouvais-je moi m'opposer à Dieu Il m'a dit une chose, c'est que ce que moi je considère comme pur, il ne le considère pas comme impur. Hier c'était impur aujourd'hui, Dieu a posé grand peu. Pas parce que moi je fais, mais c'est par la grâce Amen. que Dieu m'a accordé. Alors, lorsque l'homme reconnaît ce que Dieu a fait pour lui Amen. et qu'il reçoit la grâce de Dieu, c'est à ce moment-là maintenant que Dieu travaille avec l'homme. Qu'est-ce que l'homme va comprendre maintenant Seigneur, ce n'est pas ce que moi je veux faire, mais en fait ce que toi tu veux faire en moi. J'étais incapable de pouvoir aimer mon frère incapable d'aimer ma soeur, incapable vraiment d'aimer toi et d'abandonner le monde. Mais Seigneur, toi, tu es venu, tu as payé le prix. Amen. Pour me donner la capacité. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de moi Simplement que je te reçoive, toi. Et si je te reçois de tout mon cœur. Mon frère et ma soeur. Je vais te termine pas. Il y a une chose, bien aimé, frère, et soeur, que nous devons savoir. Il y a. Quand nous disons que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, il faut qu'on se pose la question de pouvoir savoir, mais dans quel endroit nous le recevons lui C'est Jésus dont nous avons entendu parler. Parce qu'il y a deux endroits. Alors, le premier est ici. Là, la tête de la tête. Le deuxième, c'est le cœur. Oui, parce que quand vous entendez votre tête aussi travaille, est-ce que je le crois Est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment ce que, ce qui est Oh, si vous remarquez très bien dans les saint du que j'ai lu hier, quand l'apôtre vient prêcher la parole de Dieu, les hommes qui étaient rassemblés effectivement là, quelque chose s'est passé. Pas d'abord parce que Pierre prêchait, mais d'abord parce qu'ils ont vu le surnaturel autour. Et maintenant, quand Pierre est entré maintenant en action, le surnaturel a pris en fait le contrôle. La Bible dit effectivement que pendant qu'il prêchait la parole, effectivement, ces hommes ont crié, oh, oh, frère, parce que pourquoi leur cœur, pas la terre, mais leur cœur, était vivement touché. Amen. » vous veux, frère et soeur, on peut être un croyant de la tête. Quand on est croyant de la tête, on appartient aux églises. Mais quand on est un croyant du cœur, on sait qui t'a sauvé. Il n'y a aucune église sur la terre qui peut te sauver. Il n'y a qu'un seul qui sauve. Jésus le Christ. Si tu l'as reçu ici comme ton sauveur, tu iras d'église à l'église. Mais si tu l'as reçu ici, dans ton âme à toi, lui qui devient ton maître, tu n'iras nulle part. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui, il devient ton conducteur. C'est ce que Dieu veut faire de toi, mon frère. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin qu'on lui construise des grands bâtiments avec des grandes croix effectivement dessus. Avec beaucoup de bonnes choses. Non, Dieu n'est pas dans des bâtiments. Dieu veut habiter chez toi, ma soeur. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous, vous êtes des temples du Dieu vivant. Amen. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Donc l'église, l'église, ce n'est pas les bâtiments, où ce qu'on voit là dehors, effectivement. Non, l'église, c'est toi. parfait. effectivement. Dieu veut habiter dans son tabernacle. Et le temple de Dieu, c'est bien toi. Dans la puissance de Dieu est dans son temple. Jésus-Christ en toi. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Alléluia. Je voudrais chanter ces cantiques. Et mes frères qui sont là, vont m'aider aussi. Regardez les oiseaux du ciel. Il n'est sain, il est moissonneur. Mais notre Seigneur est tout but Lève simplement ta main, nos têtes inclinées, nos yeux fermés, lève simplement ta main vers le ciel en disant, Seigneur, je suis là à toi, fais de moi ce que tu veux, fais de moi ce que tu veux, je vais être un temple à toi, je veux que tu habites en moi, simplement en levant ta main vers le ciel, et là, nous prions aussi, lève ta main simplement vers le ciel, vers le Seigneur, oh, au ton cœur, à toi, dans ton âme, Nous ouvrant vraiment ton cœur pour lui, nous allons prier.